deux ans maintenant, euh, il y a un système de franchise qui a été mis en, qui été mis en place, c'est-à-dire qu'un intermittent qui aurait osé travailler trop l'année précédente peut se retrouver avec trois ou quatre mois s'il n'a pas de travail, il n'aura pas non plus de chômage. Donc c'est même une dérogation par, euh, carrément au régime général, c'est qu'on peut imaginer qu'un intermittent du spectacle, sous prétexte qu'il a trop travaillé l'année dernière, euh, se retrouve avec euh, 30, 60, 90 jours de franchise, et tant qu'il travaille, les franchises ne s'écoulent pas. Donc s'il perd un boulot de trois mois, la veille pour le lendemain, il se retrouve avec trois mois sans salaire et sans chômage. En fait, rien. Et ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et apparemment, le protocole doit être encore durci cette année. Donc forcément, on se bat contre ça. On nous a parlé de flexi-sécurité. Bah, on voudrait que ce soit respecté flexi, ok, mais sécurité aussi. Donc les intermittents, en tant que chômeurs permanents, dans une manif sur le chômage, on est là au premier chef parce que nous, 50 ans, on sera toujours chômeur, a priori. Il y a des gens qui cherchent un CDI, etc. ne sait pas qu'on ne cherche pas de CDI, c'est que dans nos métiers, c'est pour ainsi dire impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est bien cette émission par nature temporaire. Donc chômeur, on le sera toujours. Donc, évidemment, on est à notre place ici, et on a répondu à l'appel de la CGT, avec qui on a des contacts réguliers, la CGT Spectacle. Euh, on est, euh, Le projet de la réforme, c'est de faire encore le double l'économie de ce qui a été fait il y a deux ans. Donc forcément, nous on est venus ici les intermittents du spectacle pour dire qu'on veut un maintien de l'assurance chômage de manière générale en France et de notre protection, de notre sécurité tout ça avec notre flexibilité. Avec une chose à savoir, c'est qu'Emmanuel Macron dit que le chômage n'est plus une assurance parce que les salariés ne payent plus l'assurance chômage sur leur fiche de paye. Il existe des salariés qui payent encore l'assurance sur leur fiche de paye, c'est nous. C'est certain que la manifestation des gilets jaunes euh, prend le pas sur, dans l'actualité euh, certainement sur la manifestation d'aujourd'hui. Après, ils ont aussi des revendications euh, d'ordre social, hein. finalement, il y a beaucoup de et Ici, on est là aussi pour des revendications d'ordre social. Donc, notre protocole va être négocié entre Noël et le jour de l'an, donc on n'a pas beaucoup de temps. On ne peut pas retarder d'un mois, on ne peut pas retarder d'une semaine. On est obligé de participer à cette manifestation là maintenant, parce que dans un mois, il y aura peut-être plus d'intermittence du spectacle.